Salut YouTube! Aujourd'hui, c'est tuto Photoshop sur les courbes de transfert dégradé. Intro. Photoshop propose parmi tous ses outils un outil très performant qui est les courbes de transfert de dégradé. Je vous montre tout de suite dans Photoshop comment les utiliser et surtout ce qu'elles font j'ai créé un dégradé de noir et blanc pour illustrer les ombres et les hautes lumières. Vous avez donc en noir les ombres, en blanc les hautes lumières. Entre ces deux extrémités vous avez les tons moyens qui vont des tons moyens foncés vers les tons moyens clairs. Ce qu'une courbe de transfert de dégradé va faire c'est de modifier la couleur de votre image tout en tenant compte de ce dégradé de luminosité. Donc si je vous sélectionne tout de suite un calque pour voir ce qui se passe. Il suffit donc pour ce faire de sélectionner un nouveau calque, courbe de transfert de dégradé. Vous cliquez ensuite sur le petit curseur. Il vous propose des paramètres prédéfinis. Donc si je prends un des calques prédéfinis ici, par exemple celui-ci, on voit qu'il a remplacé les tons foncés par du violet, les tons clairs par du orange, qui sont matérialisés par les deux extrémités du curseur. Entre ces deux teintes, il a créé un dégradé qui va respecter scrupuleusement toute la luminosité du calque du dessous. En déplaçant le curseur sur la réglette, on peut voir que le gradient de colorimétrie sur les teintes lumineuses change. Plus on rapproche le curseur des tons clairs vers celui des tons sombres, plus la plage dynamique se resserre. L'outil considère donc que tout ce qui est au-delà des tons moyens symbolisés par l'emplacement du curseur des tons clairs est donc remplacé par la couleur sélectionnée, ici le orange. Le dégradé s'opère donc entre les tons sombres et le ton moyen sélectionné. Il est ensuite possible d'appliquer une opacité plus ou moins importante au calque afin de le rendre plus ou moins visible sur la photo sélectionnée. Regardons tout de suite avec de vraies photos ce que l'on peut faire avec cet outil. Voici une de mes photos. J'applique donc un calque de transfert de dégradé sur cette photo et sélectionne le même paramètre prédéfini que précédemment. On peut donc voir que les tons foncés sont remplacés par du violet et les tons clairs par du orange. Afin d'atténuer l'effet, on joue sur l'opacité. Plus on va la réduire, moins l'effet sera visible. Le choix des couleurs étant pas très heureux, l'effet reste encore très fake. Il faut alors modifier la couleur des tons clairs pour obtenir quelque chose de plus près des tons de peau. On peut également jouer sur les tons sombres pour harmoniser un petit peu la photo. En activant et désactivant le calque, on peut voir l'avant-après. Voyons sur une autre photo comment aller encore plus loin. Photoshop dispose de virages photographiques prédéfinis pour la photo, qui pour la plupart respectent particulièrement les tons de peau. Pour les trouver, il suffit de créer un nouveau calque de transfert de dégradé et cliquer sur la petite roue dentée et sélectionner « Virage photographique. Vous avez donc le choix avec une multitude de presets qui, comme vous pouvez le constater, respectent toujours assez bien les tons de peau. Ces presets ont beaucoup plus de curseurs sur l'ensemble de la plage dynamique, autorisant des réglages plus en nuance. Une fois que vous avez joué avec l'ensemble des réglages et que vous obtenez un résultat qui vous convient, vous pouvez de nouveau jouer sur l'opacité pour affiner encore un petit peu plus le réglage. Une nouvelle fois, avec le avant-après, on voit très bien la différence obtenue. Sur une dernière photo, je vous remontre le cheminement complet et le rendu avant-après que nous obtenons grâce à l'outil courbe de transfert de dégradé. Voilà pour les courbes de transfert de dégradés. J'espère que cet épisode vous a plu. Dans un prochain épisode, je vous montrerai comment on peut obtenir à peu près le même résultat en utilisant appliquer une image dans Photoshop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus ou laisser un commentaire en bas de la vidéo. Cela m'aide à faire référencer la chaîne. Par ailleurs, vous pouvez me retrouver sur mon site internet iconica.fr et sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de voir facilement lorsqu'il y a de nouvelles vidéos qui sont publiées. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à très vite.